La CGT a signé l'accord sur le télétravail le 13 juillet 2021 sur les trois versants de la fonction publique. Cet accord affirme la nécessité de mettre en œuvre un droit effectif à la déconnexion dans nos administrations. Même si ce n'est pas un sujet exclusif du télétravail, le développement de celui-ci a entraîné une augmentation du temps de travail chez les cadres. Aujourd'hui, Selon le dernier baromètre UGICT-CGT de cadre, nous sommes 71% des cadres de la fonction publique à travailler fréquemment pendant nos jours de repos et 42% d'entre nous travailleraient plus de 45 heures par semaine. Nous devons concerter et négocier dans chaque ministère, dans chaque service, pour que nos employeurs mettent en œuvre le droit effectif à la déconnexion en dehors des heures de travail. Cela passe d'abord par le décompte du temps de travail pour tous, même pour les agents au forfait jour. L'enjeu majeur du droit à la déconnexion est de refuser le transfert de la responsabilité de l'employeur sur l'agent ou sur l'encadrant en matière d'obligation de résultats en santé-sécurité. C'est à l'employeur de mettre en place des mesures pour permettre à l'agent de faire valoir son droit à la déconnexion et non de laisser entendre que c'est à l'agent de se battre pour le respecter. La CGT demande donc la mise en place de mesures techniques permettant aux agents de se mettre en position de déconnexion sur les périodes de repos, tout en tenant compte des situations d'astreinte et de gestion de crise. Dans le même temps, ce système doit permettre la traçabilité de l'organisation du travail afin d'identifier les dérogations et les débordements. Il faut donc des moyens techniques et donc financiers pour perter l'effectivité du droit à la déconnexion. L'objectif n'étant pas simplement de constater les écarts, mais de mettre en place des mesures pour y remédier. Pour l'encadrement, avec la baisse des effectifs dans la fonction publique et la charge de travail de plus en plus importante, il faut permettre à chaque cadre de pouvoir disposer de marges de main d'œuvre et d'un pouvoir prescripteur pour intervenir sur l'organisation du travail et la charge de travail individuelle et collective. L'encadrant doit être donc disposer d'un droit d'expression et de propositions alternatives pour la mise en œuvre du droit à la déconnexion et la conduite du changement des organisations du travail. L'encadrant doit donc disposer de temps pour l'animation du collectif et d'outils lui permettant de mesurer l'effectivité du droit à la déconnexion pour son équipe. Du 1er au 8 décembre, il faut voter CGT au comité sociaux pour obtenir ensemble un droit effectif à la déconnexion et une meilleure articulation vie personnelle vie professionnelle. Parce qu'ensemble, nous pouvons changer notre quotidien et dessiner un autre avenir, du 1er au 8 décembre. Votez CGT